Bonjour, bienvenue sur Niort TV. Nous sommes aujourd'hui à l'hippodrome de Niort-Romagné où se déroule la sixième étape du Trophée Vert, un événement national qui réunit turfistes de tout poil et amateurs de courses hippiques. Donc aujourd'hui vont s'affronter apprentis, professionnels et amateurs autour de huit courses. Donc nous vous proposons un voyage au cœur de cet événement. Suivez-nous. Oh La saison des courses cours c'est, euh, ça correspond à, au printemps. Donc euh, on a plaisir à venir ici, voilà. Euh, je suis venu avec mon épouse que j'ai perdue, mais bon, je vais la retrouver. Et vous pariez un petit peu Je parie un petit peu, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste, spécialiste. Hein, voilà. Mais c'est le plaisir de se retrouver ici dans cette ambiance. Le Trophée vert, c'est une compétition de 14 étapes qui réunit un tournoi sur les, les pistes en herbe, les meilleures pistes en herbe de France, euh, donc on a la chance d'accueillir une de ces étapes, euh, ce qui est un rayonnement pour l'hippodrome le, pour le, et la ville, et renommée avec les retransmissions sur Equilia. Sur donc on voit la ville de Niort sur euh, au niveau national sur, sur toutes les télévisions et, et c'est vraiment une chance pour, pour le, la société de course et l'Hippodrome. Les trois drivers qui nous joignent et qui viennent faire le spectacle, bravo Tony, bravo Alexandre, bienvenue sur le podium. On va remettre le Président Babuchon qui, qui, qui, voilà, qui remet le trophée à Tony Lebella on peut l'applaudir très très fort pour cette victoire, c'était ses mais en tout cas il a emporté ses dixième étape. On ne vient pas souvent mais ça nous a fortement réussi, à chaque fois qu'on vient normalement on gagne une course. Là, deux partants, en label, on est premier second, mieux c'est pas possible.